Bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui porte aujourd'hui sur la mise à jour de Mea Familia. Vous serez averti qu'une mise à jour de Mea Familia est disponible sur l'écran de connexion. Connectez-vous et rendez-vous dans la section Administration de Mea Familia grâce au menu latéral. Comme vous le constatez, Là aussi un message vous informe de la disponibilité d'une mise à jour. Nous vous conseillons de sauvegarder votre base de données avant toute mise à jour en cliquant sur « Sauvegarde de la base de données ». La sauvegarde se fait automatiquement. Une fenêtre vous invite à enregistrer le fichier sur votre disque dur. Faites-le. Nous pouvons maintenant procéder à la mise à jour de Mea Familia. Cliquez sur « Mise à jour de Mea Familia. Une fenêtre s'ouvre. Allez chercher le fichier de mise à jour, puis cliquez sur « Ouvrir ». L'installation se fait automatiquement. Elle peut prendre plusieurs minutes selon la rapidité de votre ordinateur ou de votre serveur. Une fois la mise à jour terminée, Mea Familia vous indique qu'elle est à jour. Finissez en supprimant les fichiers temporaires. Voilà, vous savez maintenant comment mettre à jour Mea Familia. A bientôt.